Hello les amis, ici Olga en que euh, vous allez bien Alors aujourd'hui, je vais juste papoter un peu avec vous. Euh, je suis en train de me la couler un peu douce et tout. Et puis on l'a qu'attendez. Attendez un peu, dis-moi juste 5 minutes. Mais si je les commandes des gens qui veulent acheter les, leurs coins là. Et bien moi aussi je prends un peu de beau temps. Je suis là, bien posé à l'hôtel En train de prendre un petit jus naturel d'ananas. Alors, juste pour vous encourager encore, euh, chers leaders, chers frères et sœurs africains, euh, je veux juste vous booster. Surtout, vous encourager à vous lancer dans l'économie numérique. Vraiment, vous savez, c'est la clé de la liberté financière. Parce que sur Internet, pour faire un business, vous n'avez pas besoin d'une relation. Pour faire un business, vous n'avez pas besoin de, de déposer un dossier. Pour faire un business, vous n'avez pas besoin euh, de monnayer pour avoir une place dans une entreprise sur Internet. La vérité, c'est que sur Internet, vous êtes vous-même votre propre entreprise. Donc, euh, j'espère que vous allez très vite prendre conscience. Il y a beaucoup d'opportunités dans lesquelles vous pouvez vous lancer sur Internet. Et sur ma chaîne, vous trouverez pas mal d'opportunités intéressantes. Et pour ceux qui suivent le parrainage, sachez, euh, sachez que c'est la clé du succès. Le parrainage, les business d'affiliation sont des business où on gagne de l'argent à long terme. dit bien à très très long terme. Alors arrêtez de suivre les business affiliations. Si vous ne savez pas pareil, ce n'est pas grave, ça s'apprend, n'est pas avec, ça s'apprend, je suis disponible pour coacher, pour vous entraîner, mais ne fuyez pas l'exercice à Alors actuellement, je vous recommande particulièrement de vous lancer dans le TIRUS, le TIRUS de Fast Money, parce que là-bas vous gagnez très vite vos 200, 300 dollars après avoir euh, couplé vos quatre positions. Pour tous ceux qui détestent alors euh, mais alors le barénage, hmm. alors il faut investir un peu plus gros. Parce qu'avec Tirus, avec 10 dollars, avec 25 dollars, avec 75 dollars, pour vous mmh. Avec euh, d'autres opportunités où il n'y a pas de barénage obligatoire, Et bah, il faut avoir un peu de sous, c'est pour les investisseurs. Donc euh, là-bas, c'est ton argent qui travaille pour toi. Alors, euh, je vous recommande particulièrement GTX. Je vous recommande aussi euh, P3P, que je vais publier très bientôt. Même, peut-être demain, peut-être aujourd'hui. Euh, oui, GTX P3P, mais m c'est pas mal. Donc, avec GTX, vous avez 40% de gains à la fin du mois, mais les paiements sont faits après chaque 7 jours ouvrés cest si vous avez investi lundi, vous pouvez faire un, un retrait le mardi, la semaine d'après. Mais ce n'est pas trop intéressant pour ceux qui investissent peu. Il est très intéressant de prendre plutôt son rôle soit après deux semaines, soit trois semaines, ou alors, idéalement, après le mois. Donc, euh, voilà. Et les business que je vous recommande particulièrement, surtout, sachez qu'avec l'internet, c'est la liberté financière, donc la liberté d'être là où on veut, de faire ce qu'on veut, comme on le veut, on est son propre boss, comme moi. Mmh. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.